d'être ici aujourd'hui, d'être euh, intéressé par euh, mon étude sur Medellin. L'une des premières choses, c'est que je vais vous montrer où se trouve Medellin. C'est l'une des plus grandes villes de euh, Colombie, la partie nord d'Amérique du Sud. C'est près d'Antioque. Il y a à peu près 2,5 millions d'habitants. Ça se trouve près d'une vallée. Donc c'est... Euh, 4 millions d'habitants à peu près à Medellin. On dit que c'est l'été, enfin la ville de Printemps éternel, c'est une ville très agréable. Voilà une vue d'ensemble de ma ville. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'immeubles parce qu'il n'y a plus assez d'espace espa, dans la ville. Depuis 1991, euh, enfin en 1991 en tout cas, c'était connu comme la ville la plus dangereuse du monde. Plus de 63 millions d'habitants, donc c'était l'une des villes les plus peuplées, du pays, et à l'époque, personne après 6 heures ne se promenait dehors. Ensuite, nous avons eu euh, des risques de bombes, des bombes très fréquemment euh, touchaient la ville. Ça pouvait être, euh, chaque jour, euh, des morts de policiers dans la ville, donc des bombardements à cause des narcotrafiquants, par exemple. Donc, euh, c'était très délicat, mais en 2013, euh, ça a complètement changé. Medellin est venu la cité la plus innovative du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en moins de 25 ans Parce que quand, euh, quand les choses ont changé à ce moment-là, on se demande pourquoi. Donc, moi, je vais vous donner quelques points essentiels. Donc, tout d'abord, il y a cette société, c'est IPM, qui était une... Euh, société de services qui donne l'eau, le, la gestion des déchets, les transports, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle est présente dans six pays d'Amérique du Sud. La municipalité est le seul propriétaire. Et donc, elle coûte à peu près un milliard d'euros à l'heure actuelle. Normalement, vous savez, c'est la ville qui donne l'argent à une entreprise pour les services, mais dans notre cas, ce n'est pas le cas parce que, donc, comme je vous l'ai dit, elle gagne énormément d'argent. C'est un capital de plus de 7 milliards. Donc euh, 7 millions, pardon. Donc euh, elle est assez riche pour être indépendante. Le deuxième point important, c'est que le groupe économique le plus important en Colombie est basé à Medellin. Ça, c'est la photo de, euh, du bâtiment, l'un des plus grands bâtiments. C'est l'une des plus grandes banques de la Colombie. Et à part cette banque, les autres gros, grosses banques en Amérique du Sud sont des banques européennes. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que forcément, ces entreprises sont intéressées par les profits. Donc, euh, l'entreprise a aussi soutenu les efforts de changement de la ville. Donc, ils ont essayé de mettre un terme au trafic, d'une certaine manière, ils ont essayé de vendre leurs actions entre les grandes entreprises pour se protéger, se protéger contre les cartels de la drogue, pour éviter que des membres des cartels euh, investissent dans ces grosses sociétés. Troisième euh, changement, c'est l'urbanisme, les changements urbains. Donc, euh, Medellín, c'est la seule ville, c'était l'une des seules villes à avoir un système de métro en Colombie. En plus, il y a un système d'ascenseur pour euh, se transporter parce que vous savez qu'on est entouré de collines. C'est magnifique, mais c'est très difficile pour accéder. Donc, euh, grâce à ce système de téléphérique, euh, euh, on peut accéder plus facilement. Donc là, c'est une photo d'un de des ascenseurs, si vous voulez. Là, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Et derrière, on voit une infrastructure très moderne, euh, des bibliothèques, etc. Donc ça permet de, de lutter contre la grande pauvreté de ces quartiers, d'avoir des écoles, ça permet de reconnecter les gens avec la ville, ceux qui vivent un petit peu à l'écart. Donc les gens peuvent redevenir partie prenante de la ville. Et euh, il faut savoir que les narcotrafiquants euh, jouent beaucoup sur cet accès à la violence. Donc on a aussi des systèmes d'escaliers pour que les gens, puissent, les gens qui habitent sur les collines puissent retourner chez eux. Donc il y a euh, cette euh, utilisation de l'espace qui a été réfléchie. On voit des graffitis qui ont été produits sur les murs. Et ça, ça devient partie prenante de la nouvelle culture à Medellin. C'est quelque chose qui devient très touristique maintenant aussi. Donc, un autre point aussi, c'est qu'il y a des institutions qui aident euh, Medellin. Il y a notamment Prantioquia, qui est euh, possédée par l'une, enfin par un consortium des plus grosses sociétés du pays. Et euh, grâce à ce système, ils peuvent être un, comme un incubateur pour des projets innovants. Ils peuvent gérer les routes pour connecter la ville. Donc, vraiment gérer des projets au niveau de l'innovation. Donc, ça, c'est une organisation, c'est une NGO, en fait, qui est pourtant possédée par des riches sociétés, mais qui va aider le gouvernement local, la municipalité pour pouvoir insuffler de l'énergie à ces nouveaux projets innovants. Nous avons aussi une institution qu'on appelle les universités qui travaillent avec le secteur local aussi, donc c'est une université de de l'entreprise et de l'état donc on a des discussions chaque mois des invités qui viennent qui parlent de différents sujets et ça c'est un petit peu une excuse pour grandir faire grandir cette confiance se sentir plus en sécurité ce qui se passe souvent c'est que le plus intéressant n'est pas forcément dit lors de session mais des fois après donc, on peut avoir une intervention du maire, on peut avoir le président de l'université, des PDG de grosses sociétés, etc. Et ça, ça aide parce qu'on voit que lors de ces occasions-là, tout le monde est au même niveau. Ça, c'est très important. On voit que les, le gouvernement local, le secteur privé, les universités ont réfléchi ensemble à une mission commune pour Medellin, un but commun. Et ça, c'était très important pour pouvoir mettre un fin à la situation de la ville des décennies précédentes. Maintenant, j'aimerais vous parler des trois piliers essentiels que nous avons mis en place à Medellin. Le premier étant l'éducation. On pense qu'avec une bonne éducation, on peut changer, améliorer les choses dans notre société. Donc, on a fait de grands efforts depuis 20 ans. Il y a des jardins d'enfants, il y a des écoles, des universités qui sont, euh, qui s'adressent beaucoup plus aux plus pauvres. Euh, on a même bâti des écoles de haut niveau dans des quartiers les plus pauvres pour essayer D'offrir une meilleure égalité. Il y a toujours beaucoup d'inégalités, mais quand même un petit peu moins. Le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Euh, on va dire que la Colombie, c'est un petit peu euh, la plaque tournante de l'entrepreneuriat. Ça, c'est assez récent. Avant, c'était... Euh, surtout des entreprises alimentaires, etc. Et on voit que c'est un système qui s'accentue, c'est un phénomène qui s'accentue. Donc, on a fait beaucoup d'efforts tous ensemble pour faire de l'entrepreneuriat un pilier important de notre ville. Le troisième, c'est le pilier de l'innovation. Parce que on sait que Medellin, c'est une ville innovative, innovante, c'est ce qu'on avait dit. On utilise des laits téléphériques, des ascenseurs pour transporter les gens dans les collines, ça on l'a dit avant, mais aussi il y a des technologies innovantes, des innovations sociales, donc on a mis... Cette, euh, on a rassemblé les organisations, euh, Ruta, notamment, qui est euh, la propriété de l'État. Et le but, c'est de favoriser, d'encourager les innovations à Medellin. Et donc, voilà, ces trois euh, domaines, l'innovation. innovation, que je viens de citer, promeuvent l'innovation. Donc, on veut pouvoir offrir à l'heure actuelle des, des outils d'innovation et aussi euh, des gens qui vont être euh, prêts à innover. Ensuite, euh, on a besoin encore d'avoir des nouvelles capacités qui soient développées. Avoir. Euh, des experts informatiques, on doit avoir des choses qui sont mises en place à ce niveau-là. Troisième chose, c'est qu'il faut développer encore plus le commerce, il faut qu'on ait nos entrepreneurs, mais aussi avoir les grosses multinationales qui avancent avec nous, qui euh, amènent avec elles cette idée de plus d'innovation. Et tout ça, ça va encourager encore plus une évolution positive dans la ville. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de définir le secteur économique particulier euh, avec leurs avantages spécifiques. On a voulu mettre ensemble six secteurs essentiels quand on décide de focaliser ses efforts dans un secteur particulier, d'apporter les ressources. Malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant d'avoir les bonnes ressources, mais c'est plus efficace. Et ensuite, on a mis ensemble un plan pour 10 ans dans trois secteurs, dans le secteur de l'énergie, de la santé et dans le secteur des, de l'informatique. Donc, on a vraiment une feuille de route. Donc, en tant que ville, on est focalisé à suivre, poursuivre ce chemin. Et donc, la ville est obligée chaque année à investir de l'argent pour pouvoir mettre euh, en place ce plan. Donc, cette feuille de route a été mise en place pour avoir une vision claire de ce qui doit être fait dans le futur. On veut aussi avancer en réhabilitant la ville. Comme je vous l'ai déjà dit, malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'inégalités dans la ville. C'est un petit peu le... Sao Paulo, hein, de la Colombie, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes standards que dans les villes européennes, malheureusement. C'est plutôt, vous euh, euh, voyez, des, des standards euh, comme des choses qu'on peut trouver en Afrique, je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire 4 km avant d'aller de, de, dans les quartiers plus pauvres. Donc il y a beaucoup de problèmes dans certains quartiers. Donc on a voulu revisiter un petit peu le découpage de la ville, envoyer un nouveau message aux urbanistes. Donc sur 150 hectares, on essaye de changer les choses. C'est vraiment un projet à long terme, mais on a connu déjà des succès. Là, ce sont que quelques-unes des sociétés, des entreprises du monde entier qui viennent faire du business avec nous qui viennent investir chez nous ou qui sont nos partenaires. Donc c'est énorme. Donc on voit bien que des choses se produisent. Les choses changent. Donc, on voit que Medellin peut devenir une, non seulement une ville agréable à vivre, mais aussi une ville dans laquelle on peut euh, avoir des entreprises commerciales. Nous avons gagné ce prix de la ville la plus innovante en 2013. Et ça, c'est parce qu'on a réuni des éléments, on a un plan et on a une feuille de route et qu'on a impliqué tout le monde, le secteur privé, public, les universités, la ville. On a impliqué tout le monde dans ce plan. Et ça nous a permis. Ça nous a permis d'améliorer la situation. Bien sûr, la vie n'est pas parfaite. Et il y a une croissance euh, rapide. Il y a du coup beaucoup d'embouteillages, etc. Malgré tout, nous avons trouvé notre manière propre. Nous, sommes, euh, nous, sommes, nous avons... Euh, eu cette renaissance après euh, les cendres. Et depuis 2013, voilà, on a gagné euh, ce prix, C'était une photo de ça, on avait fait ce pacte de l'innovation. Donc les villes et les entreprises font partie du pacte, elles ont signé et volontairement elles acceptent de dépenser un certain pourcentage de leurs bénéfices pour améliorer la ville. Il y a plus de 600 entreprises qui ont décidé de signer ce pacte. Donc on voit bien, les gens avancent, la situation évolue. Et ça va nous aider. Ça va nous aider de savoir que tout le monde est impliqué. Je vais terminer par vous montrer quelque chose. Nous avons parlé de l'index des villes innovantes, index 2016. Voilà la manière dans laquelle nous évoluons. Nous avons commencé il y a quelques années. C'était à peu près 300. Nous étions à 307, on va dire. Et là, on, on augmente, on va de plus en plus vers une société beaucoup plus innovante. Et on voit bien que nos efforts sont soutenus. D'autres exemples de notre croissance. Désolé, hein, ces diapositives sont en espagnol. On voit que le taux de pauvreté chute. Donc, euh, il a diminué de 56 les 11 dernières années. En même temps, le coefficient de l'inégalité s'améliore qu'il y a moins d'extrêmes, on voit bien qu'on a emprunté le bon chemin. L'index de développement humain aussi le montre bien durant ces dix dernières années qu'il y a eu une amélioration. Notre défi reste toujours les écoles, le secteur de l'éducation. À l'heure actuelle, on, on le voit bien, c'est un article qui dit que Medellín, c'est la ville qui a la qualité de vie la plus élevée du pays. Elle a été même listée parmi les dix plus agréables euh, villes dans lesquelles vivent en Amérique latine. Donc on voit bien que rien n'est parfait, mais que si nous empruntons les bons chemins, nous, nous avançons. Et je suis ravie d'être partie prenante à ce processus aussi. On voit bien qu'il y a ce, cet effort d'innovation, cet effort de développement urbain. Et, et cette idée d'essayer d'offrir le meilleur pour les plus pauvres, ça fait une différence énorme. Et ça a fait une différence énorme à Medellin. Parce que c'est les quartiers les plus pauvres, comme je vous l'ai donc dit, ils sont situés à l'extérieur de la ville, sur les collines, donc c'est comme si ils vivaient ailleurs, hein. ils sont à Medellín, mais c'est comme si c'était une autre ville, ils ne se sentent pas vraiment partie prenante, et donc voilà, on essaye avec ces innovations, ces changements de les faire se sentir comme des habitants de Medellin. Et les chiffres nous ont bien montré qu'on était sur le bon chemin, qu'on avançait. Donc voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai si bien respecté le temps. En tout cas, on aura peut-être la possibilité d'avoir des questions, des commentaires, si vous le souhaitez. Thank you. Un, deux, trois. Thank you very much, Merci beaucoup. Des questions pour Juan Pablo, s'il vous plaît. Le processus de paix en Colombie est ce une opportunité ou une difficulté supplémentaire par rapport à la probabilité des gens qui quittent la campagne pour vivre dans les villes? Y aura-t-il plus de pression sur le développement du fait de ces changements dans le pays Tout particulièrement dans les campagnes. C'est une vraie question. Et dans le cas de Medellín, c'est une ville, C'est pas une ville monde, mais c'est une grande ville dans un État pauvre. Alors les gens viennent à Medellín pour trouver des opportunités. Donc leur fournir des services fondamentaux est une question vraiment, ben, c'est ce pas facile. Alors nous essayons de mettre en place des programmes qui impliquent toutes les parties prenantes entre la ville et les campagnes, un processus qui nous aide à fournir des services, des opportunités dans pour les gens dans les plus petits, dans les états, alors ça c'est des normes. On construit par exemple des grands réseaux routiers qui connectent Medellin avec les parties les plus importantes de l'État et du pays. Ça, ça va fournir, donner des opportunités, des emplois. Et de plus, on essaye on a en fait une, un autre problème, la situation au Venezuela. Beaucoup de Vénézuéliens viennent à Medellín. C'était le contraire il y a 20 ans. Tout le monde allait au Venezuela parce que c'était un pays très riche avec beaucoup d'opportunités. Maintenant, on a des problèmes, on, a des, on doit gérer les Colombiens et les Vénézuéliens qui viennent au Venezuela. Alors, bon, il y a 20 ans, depuis 20 ans, les choses ont changé, alors il faut leur donner les services de base, faire qu'ils se sentent comme faisant partie du pays, de la situation, etc. Et ce n'est jamais facile, mais nous, nous faisons de notre mieux. On verra bien. J'ai une question, c'est impressionnant ce que vous avez fait, mais qu'est-ce qui a créé la situation au départ Est-ce le maire Eh bien, en vérité, je pense qu'heureusement pour nous, pendant près de 20 ans, on a eu le même maire et les mêmes questions. Mais bien sûr, le secteur privé de Medellín est semblable à celui de Barcelone. Les gens aiment leur ville, ils l'adorent. Ils sont vraiment très fiers de leur ville. C'est une ville propre, une très belle ville. Pour eux, c'est essentiel. Ça, ce n'est pas le cas à Bogota, par exemple, la capitale de la Colombie. C'est une très belle ville, j'y suis née, mais ce n'est pas ce qui se passe. Le secteur privé s'ennuie et le secteur public s'ennuyait également. Ça a été une combinaison de plusieurs factures. Nous avons pu, en fait, créer une véritable question de long terme. Juste un, une question très Particulière. Il y a huit ans environ, Hewlett-Parkard cherchait un endroit où euh, bah, installer un nouveau centre d'opération, HP. À l'époque, ils avaient trois centres d'opération dans le monde. Et. On a eu un homme politique, le vice-président, non pardon, a eu un rendez-vous avec le président d'une université, le PDG de la plus grande entreprise et notre maire. Et voilà. Ils ont dit, vous savez quoi, qu'est-ce que chose s'est passé à Medellin Tout le monde dit exactement la même chose. Vous parlez entre vous, mais vous dites tout ce, ce que vous voulez faire à Medellin, ce qui se passe à Medellin. Tout le monde disait la même chose et ça, c'est essentiel pour une ville. En fin de compte, moi, je pense que c'est la chose essentielle pour ma ville. Merci beaucoup, Juan Pablo. Alors, s'il vous plaît, des applaudissements pour Juan Pablo.